Je sais que mon âme est plus forte que les autres âmes Même si mon cœur est très faible que tous les autres Je peux ressentir quelque chose qui vient à l'intérieur Même si je le sens, peut-être quelqu'un qui m'avait dit que... Euh, une aventure existait Qu'une personne pourrait ressentir Quelque chose de très particulier Comme moi Je suis la seule personne à ressentir quelque chose Dans mon petit cœur Je ressens de l'amour à la terre À la terre de mon petit cœur Même si je sais que je dois ne pas Abandonner de ma vie même si je dois le faire mais je le ferai jamais pour ça Il faudrait que je suis que mon cœur et me dit de faire ce que je dois faire Même si je sens mon âme je dois peut-être continuer à le suivre Mais je sais d'où il vient et oui je sais moi je sais quand il sait Moi à chaque fois que je suis à côté de lui de plus en plus, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pourrais le découvrir d'être un. un jour. Je le saurais être. Je sais pas, j'en ai la pression. Je pourrais peut-être y arriver quand je pourrais le faire. J'en ai aucune idée, mais je pourrais le faire. Même si j'ai le cœur de mon cœur Je pourrais peut-être y arriver Peut-être y arriver Je pourrais peut-être le faire Même si je ne le sens pas le faire Je le sens pas le faire Mais je peux y arriver à le faire Peut-être mais je, je ne peux pas le ressentir Même si en fond je sais qu'il est toujours là Je sais que mon cœur est détruit en mille morceaux Même si j'ai envie de pleurer Mais je... Toujours, laisse pas faire toujours comme je le veux vraiment. Hein. Je fais ce que je veux, c'est mes affaires et pas les autres. Je sais qu'on fait, qu'on fait tout sort de ce chaman, chaman. Il faudrait qu'on en arrête de se chamailler tous les jours. Je profite de ce chaman. On fait que de se chamailler, même si on fait que de se chamailler Mais je sais qu'on sent tous les deux notre cœur battre Notre cœur est détruit, oui, j'ai envie de pleurer Moi j'ai envie de bouder toute la journée Et je me sens un peu faible, je n'ai envie de rien faire je n'ai aucune idée, mais tel qui pourrait revenir Je sais que pour toi-même, je serai toujours là Pour toi-même, je sais pas pourquoi j'y pense tout le temps Même si je crois tout le temps qu'il est toujours avec moi Je sens dans mon cœur, il est toujours à côté de moi Pique-moi, pique-moi, pique-moi. C'est fini.